Cette année, je me suis rendu compte d'une chose importante euh, Je me suis rendu compte du fait que tout ce que je mettais à votre disposition sur mon blog, dans mes vidéos et ainsi de suite c'était en fait toutes des petites pièces de puzzle Mais si vous n'avez pas une idée concrète de comment imbriquer toutes ces pièces de poste les unes dans les autres, quelle est l'image que, que ces pièces vont dessiner à la fin, donc de, là vers, euh, vers où ça va vous emmener, c'est compliqué pour vous de réellement pouvoir les utiliser. Et donc, une des résolutions que j'ai prises pour moi et pour vous euh, cette année, c'est d'essayer de... de d'utiliser une autre partie de, de ma propre expérience, à savoir, et c'est quelque chose pour lequel je suis assez euh, doué, je pense, notamment professionnellement, c'est quelque chose que je fais tous les jours, en fait, euh, mais c'est de parvenir à identifier ce sur quoi il faut réellement travailler, parvenir à vous amener à ces conclusions-là, et parvenir ensuite concrètement à mettre en place un plan d'action pour vous, pour être plus heureux, plus épanoui dans votre vie, faire quelque chose qui vous permettra de prendre de bonnes résolutions, de savoir comment les attaquer, de pouvoir avancer, construire Constructivement, pas à pas, ensemble, pourquoi pas, parce que c'est un petit peu euh, ce que, que j'imagine pour l'instant, avancer concrètement sur votre chemin. Essayez de faire en sorte que vous trouviez le moyen ou que je puisse vous aider à vous y retrouver et à être plus heureux encore. Bah, sous quelle forme, ça je suis encore en train d'y réfléchir et euh, au niveau du contenu, de la façon de m'y prendre, là aussi je suis en train d'y réfléchir et donc eh j'utilise cette vidéo en fait comme un appel aussi pour euh, vous faire savoir ça et vous, savoir vous faire savoir l'engagement que j'ai pris euh, pour cette année et voir si jamais vous avez une envie particulière ou des envies particulières que ça concerne la forme ou le fond que je dois donner à ces aides que je m'engage à mettre en ligne cette année pour vous eh bien faites le savoir, commentez la vidéo, mettez des commentaires euh, sur, euh, en dessous de l'article si vous êtes sur le site, aidez-moi répondez à un de mes, mes faites, choisissez le moyen qui vous convient le mieux, mais aidez-moi à mettre en place ce qui réellement va vous être utile. Encore une fois, je vous souhaite une magnifique, une superbe, une épanouissante année 2019. J'espère qu'elle sera vraiment splendide. Si vous en avez besoin, que ce soit vraiment l'année qui vous fasse basculer d'un mode de fonctionnement qui ne vous convient plus du tout vers quelque chose qui réellement va vous épanouir. Une excellente année 2019. À très vite.